Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Et je vais vous présenter une recette de kombucha à la clémentine. Techniquement, c'est ma recette préférée. Vraiment super simple à faire et vous allez voir, c'est un petit truc qui, est vraiment, euh, qui fait toute la différence. Donc là, on a un kombucha qui est prêt à être embouteillé, c'est-à-dire que j'ai goûté tout à l'heure. Et au niveau de sucre, acide, c'est vraiment parfait, ou en tout cas à mon goût, c'est vraiment parfait. Première chose, je me suis lavé les mains et là, je vais retirer la mère de kombucha. Puis même, il y en a plusieurs qui sont accrochés. Hop là. Hop, hop, hop. Je vais y arriver. Hop. Donc, là, je regarde un petit peu de kombucha pour la prochaine recette. Hop. Donc là, le truc, c'est qu'on veut que ça goûte la clémentine, mais on veut que ça goûte aussi le zeste de clémentine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le jus, mais on va faire macérer les zestes de clémentine pendant une nuit idéalement, vous le faites macérer au frigo. Si vous n'avez pas un accès à assez de place dans votre frigo, vous pouvez le faire à température pièce, mais c'est toujours mieux à, de, faire, de faire une macération à, à froid. Donc là, on a euh, notre kombucha, notre mère de côté pour la prochaine recette, ça je vais le mettre au frigo. Où je vais partir de nouvelles recettes aussitôt. J'ai mis le jus, j'ai mis les, les pelures de clémentine, je fais macérer ça pendant une nuit au frais. Si vous n'avez pas de place dans votre frigo, ce n'est pas un problème. Donc là, on fait macérer. Demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les, les les pots de clémentine, on va filtrer et on va mettre en bouteille. Cette technique-là d'aromatisation, euh, vous pouvez la répliquer avec un joune, avec un, euh, un kéfir, avec un patché, avec ce que vous voulez. Là, c'est un, un kéfir de fruits. Et on va goûter ça. Enfin, je vais goûter ça avec vous. On va partager ça. Hmm. Ce qui est vraiment le fun de cette recette, c'est que ça goûte la clémentine, mais ça goûte aussi un petit peu le zeste, sans trop goûter le zeste. Il y a un petit côté piquant qui est vraiment très agréable. C'est le genre de recette qui, euh, qui se boit très très bien. Déjà, la clémentine, c'est de saison novembre, décembre. Donc, euh, pour le temps des fêtes, c'est vraiment un bon, bon, un, un bon drink et euh, ça s'offre bien aussi. Donc... Euh, je vous souhaite de très belles fermentations et puis un thème, très beau temps des fêtes si vous regardez cette vidéo pendant le temps des fêtes.